On va prendre le cas de figure de quelqu'un qui est au Cameroun, par exemple, ou au Sénégal, peu importe, qui est même au Kazakhstan. Tout le monde peut investir. Tout ce qu'il va falloir, c'est de montrer que tu gagnes de l'argent, donc que tu as un revenu récurrent et surtout que tu as 35% d'apport pour acheter le bien. Donc, si tu cherches un bien à 100 000 il faut que tu aies un minimum de 35 000 pour pouvoir investir, en tout cas pour être qualifié. Et le reste va être financé par la banque. À un moment donné également, il va falloir que tu te déplaces au Canada pour ouvrir ton compte bancaire afin de pouvoir justement bah, déposer les fonds que tu mettras à disposition pour euh, acheter le bien immobilier. Par la suite, tu peux rentrer dans ton pays et justement grâce à notre équipe, on, te permet, on peut te permettre de faire des visites à distance, des visites virtuelles et, et faire en sorte que via tes procurations, tu puisses acquérir le bien à distance. Et après, on a même une équipe de gestion pour t'aider pour à gérer de bien trouver le locataire, etc. etc.